Bonjour à tous! Vous allez apprendre quelque chose de nouveau dans le cours d'aujourd'hui, mais nous allons d'abord réviser ce que nous avons appris dans le cours précédent. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option « Ligne » du menu « Format »? À l'aide de l'option « Ligne » du menu « Format », vous pouvez masquer ou afficher n'importe quelle ligne et vous pouvez également augmenter ou diminuer la taille de la ligne. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons zone d'impression Avec l'aide de zone d'impression, vous pouvez définir les données que vous souhaitez imprimer en utilisant zone d'impression sur celle-ci. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option colonne du menu Format, avec l'option Colonne du menu Format, vous pouvez masquer ou afficher votre colonne ou même augmenter ou diminuer sa taille. Pouvez-vous nous dire pourquoi l'option auto format est utilisée? Avec l'option Format automatique, vous pouvez appliquer un style prédéfini à votre tableau ou à votre feuille. Ces styles de tableaux sont disponibles pour votre utilisation au sein même d'autres formats. Pouvez-vous dire pourquoi le formatage conditionnel est utilisé Le formatage conditionnel vous permet d'appliquer des conditions à vos données et de modifier leur format en conséquence. Savez-vous pourquoi nous utilisons l'option « Feuille » du menu « Format » Vous pouvez changer le nom de votre feuille en utilisant l'option « Feuille » du menu « Format » et vous pouvez également masquer ou afficher la feuille. Vous allez tout allumer vos ordinateurs et apprendre une nouvelle méthode pour ouvrir votre fichier « Calque. Apprenons, Comment ouvrir un fichier de calque en utilisant une autre manière de raccourci? Tout d'abord, appuyez sur la touche « Fenêtre et la touche « R » du clavier. Une boîte d'exécuter apparaîtra. Ensuite, tapez « S-Office » dans la boîte d'ouvrir. Puis, cliquez sur « OK ». Une autre boîte apparaîtra. D'ici, vous devez cliquer sur Classeur. Voilà, la feuille de calcul s'apparaît. Donc, c'est comme ça, nous pouvons ouvrir la feuille de calcul ou spreadsheet en utilisant d'une autre manière de raccourcir. Voyons maintenant ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez créer un nouveau tableau. Puis, vous apprendrez d'autres formules comme impair, est impair, père, fac, mode paille, puissance arrondi racine et nbval commençons maintenant le cours d'aujourd'hui faites tout le tableau qui vous est montré ou ouvrez votre ancienne feuille commençons par apprendre la formule impair pouvez- vous dire pourquoi la formule impair est utilisée Dans une feuille de calcul, vous pouvez vérifier n'importe quelle valeur à l'aide de la formule impair pour voir s'il s'agit d'une valeur impair ou non. Si cette valeur n'est pas impair, cette formule vous indiquera la prochaine valeur impair. Avec l'aide de la vidéo, Voyons l'utilisation de formule impair. Regardons cette vidéo pour voir comment obtenir le nombre impair dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez le rubrique impair. Puis, sélectionnez la prochaine cellule. Et insérez le signe égal. Et tapez « Impair ». Puis, insérez la parenthèse « C ». Ensuite, sélectionnez la valeur numérique que vous voulez convertir en nombre « Impair ». Et fermez la parenthèse. Puis, appuyez sur la touche entrée. Voilà, nous obtenons le nombre impair le plus proche du nombre sélectionné, comme on en, en vidéo. Ensuite, pour obtenir le nombre impair des autres nombres pairs, automatiquement cliquez sur le petit signe plus de la cellule et faites-le glisser vers le bas. Le nombre impair sera obtenu des autres nombres pairs, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons obtenir le nombre pair dans une feuille de spreadsheet. Maintenant, avec l'aide d'une autre vidéo, voyons l'utilisation de formules et pair. Regardons cette vidéo pour voir comment trouver si un nombre est impair ou non dans une feuille de spreadsheet. Pour cela, tout d'abord, tapez « est impaire » comme leur rubrique dans la première cellule de colonne G. Ensuite, sélectionnez la prochaine cellule pour appliquer la formule. Pour cela, insérez le signe égal et tapez « E.mpr ». Ensuite, insérez la parenthèse C et sélectionnez une valeur numérique. Et fermez le parenthèse, puis appuyez sur le touche entrée. Cette formule vous donne le résultat en vrai ou faux. Cela indique si le valeur sélectionnée est impair, ça donnera le résultat comme vrai. Et sinon, il donnera le résultat comme non. Maintenant, le valeur que nous avons sélectionné est alors, ça donne le résultat vrai. Ensuite, cliquez à l'intérieur de la prochaine cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez « et » et insérez la parenthèse « c ». Ensuite, tapez une valeur numérique de votre choix et fermez la parenthèse. Puis, appuyez sur la touche entrée. Voilà, ça donne le résultat non, comme la valeur que nous avons tapée n'était pas impair. Ensuite, appliquez une condition si. Pour cela, insérez le signe égal et tapez si. Puis, insérez le parenthèse si et tapez et point impaire. puis insérez une autre parenthèse C et sélectionnez une valeur numérique puis fermez le parenthèse Ensuite Insérez un demi-colonne. Puis, tapez oui entre les guillemets. Ensuite, insérez un demi-colonne et tapez non entre les guillemets. Ici, nous tapons oui ou non comme la représentation de résultat. Cela indique que, à lieu de voir le résultat en mode vrai ou faux, le résultat s'affichera en mode oui ou non. Alors, selon le résultat again, alors, selon l'équitation que nous avons donnée, le résultat est non, comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez aussi voir le formule utilisé dans la barre de formule. Ensuite, pour avoir le résultat en valeur vie ou non automatiquement pour les autres lignes, cliquez sur le petit signe plus et faites-le glisser vers le bas comme on en, en vidéo. Voilà, le résultat est obtenu automatiquement pour d'autres valeurs numériques. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule est impair un dans une feuille de spreadsheet. Voyons maintenant la formule pair. Avec la formule paire, vous pouvez vérifier n'importe quelle valeur et voir si elle est paire ou non. Si ce n'est pas une valeur paire, cette formule vous indique la prochaine valeur paire. Grâce à cette vidéo, nous allons en savoir plus sur la formule pair. Regardons cette vidéo pour voir comment trouver le nombre pair le plus proche de nombre entier impair donné dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, tapez pair comme le rubrique dans la première cellule de colonne I. Ensuite, sélectionnez la prochaine cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez pair et insérez la parenthèse. Ensuite, tapez un nombre impair dont vous voulez trouver le nombre pair le plus proche. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà. Nous avons obtenu le nombre pair, comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez taper n'importe quel nombre impair pour trouver son nombre pair. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante et utilisez la même formule pour trouver le nombre pair d'un nombre impair comme montré en vidéo. Donc, c'est comme ça. Nous pouvons utiliser la formule paire pour trouver le nombre paire de plus proche d'un nombre entier impair donné dans une feuille de spreadsheet. Maintenant, avec l'aide d'une autre vidéo, voyons l'utilisation de formule paire. Regardons cette vidéo pour voir comment trouver si le nombre donné est pair ou non dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez le rubrique est pair. Puis, sélectionnez la prochaine cellule et insérez le signe égal. Ensuite, tapez et point pair et insérez la parenthèse C. Puis, sélectionnez une valeur numérique. Cette formule vous donne le résultat en vrai ou faux. Cela donne le résultat en vrai si le nombre sélectionné est pair et sinon, ça donne le résultat en Faux. Ensuite, fermez le parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le résultat est vrai, comme le nombre que nous avons sélectionné était pair. Ensuite, pour voir si les autres nombres sont pairs ou non, automatiquement cliquez sur le petit signe plus au coin inférieur 3 de la cellule et faites-le glisser vers le bas. Ça donnera le résultat automatiquement. Maintenant, appliquons une condition pour changer le mode de résultat. Pour cela, insérez le signe égal et tapez si. Puis insérez le parenthèse C et tapez E. Pair. Puis insérez une autre parenthèse C et sélectionnez la valeur numérique. Puis fermez le parenthèse et insérez un demi-colonne. Ensuite, tapez un des mots de résultat. Ici, nous tapons oui entre guillemets. Puis, insérez un demi-colonne et tapez non entre les guillemets. Cela indique que si le valeur sélectionnée est paire, le résultat sera oui et sinon, le résultat sera non. Alors, si nous ne voulons pas afficher les résultats en vrai ou faux, nous pouvons changer sa mode, comme entrée en vidéo. Puis, fermez le parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, le résultat est oui, selon l'équitation que nous avons donnée. Alors, cela présente le résultat en vie au lieu de Vrai. Cliquez sur le petit signe plus de la cellule pour avoir les résultats des autres nombres automatiquement et faites-le glisser vers le bas. Donc, c'est comme ça. Nous pouvons vérifier si le valeur numérique sélectionnée est paire ou non dans une feuille de quelques. Vous allez maintenant découvrir la formule FACT. Avec l'aide de la formule FACT, vous pouvez obtenir la factorielle de n'importe quelle valeur. Vous devez vous demander ce qu'est la factorielle. La factorielle est le produit de nombres d'une valeur. Par exemple, la factorielle de 4 sera 4 multiplié 3 multiplié par 2, multiplié par 1. Regardez la vidéo pour apprendre à utiliser la formule factorielle. Apprenons comment trouver la valeur factorielle d'un nombre dans une feuille de calque. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez le rubrique. Voyez, ce que vous tapez dans la cellule, le même s'affiche dans la barre de formule. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante. Puis, insérez le signe égal et tapez « Fact ». Puis, insérez la parenthèse C et tapez un nombre dont vous voulez trouver la valeur factorielle. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, ça donne le résultat 1. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez Fac et insérez la parenthèse C. Puis, tapez une autre valeur numérique dont vous voulez trouver la valeur factorielle et fermez le parenthèse. Puis, appuyez sur la touche Entrée. Voilà, la valeur factorielle du nombre 2 est obtenue comme vous pouvez voir en vidéo. En effet, cette formule multiplie le nombre donné et tous les nombres précédents entre eux. C'est déjà démontré dans la vidéo comment cette formule travaille. Ensuite, sélectionnez une autre cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez Fact et insérez le parenthèse C. Ensuite, tapez le nombre 3 et fermez le parenthèse. Puis, appuyez sur la touche Entrée. Voilà la valeur factorielle de nombre 3 est obtenue. Cela a multiplié le nombre 3 avec ses nombres entiers précédents. Comme 3 est multiplié avec 2, puis le nombre est multiplié avec 1. Ensuite, sélectionnez une autre cellule et utilisez la même formule pour trouver la valeur factorielle de notre nombre. Nous avons démontré en même temps comment cette formule travaille et quel nombre entier précédent s'apprend de nombre donné. Donc, c'est comme ça que nous pouvons trouver la valeur factorielle d'un nombre donné dans une feuille de quelques. Ensuite, nous allons découvrir la formule MODE. En utilisant la formule MODE, vous pouvez savoir si un nombre donné sera entièrement divisé par un autre nombre donné ou non. Regardez la vidéo pour en savoir plus. Regardons cette vidéo pour voir comment trouver le reste des nombres donnés dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez la rubrique Mode. Ensuite, Sélectionnez la cellule suivante. Puis, insérez le signe égal et tapez Mode. Puis, insérez le parenthèse C. Ensuite, tapez le dividende. Et insérer un en demi-colonne. Ensuite, tapez la valeur numérique de diviseur. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur le touche entrée. Voilà, ça donne le résultat comme 6. Nous avons obtenu le reste des nombres donnés. Puis, sélectionnez une autre cellule et tapez le signe égal. Puis tapez mode. Et insérez le parenthèse c. Ensuite, tapez le dividende. Et insérez un demi colonne Puis tapez un diviseur et fermez le parenthèse. Puis appuyez sur la touche entrée. Voilà, le résultat est zéro comme il n'y avait pas de reste des nombres donnés. Donc, c'est comme ça, nous pouvons trouver le reste des dividendes et le diviseur dans une feuille de spreadsheet. Pouvez-vous dire quelle est la valeur de paille? La valeur de paille est fixée et de 20$ divisé par 7 ou 3,14. À l'aide de la vidéo, voyons comment utiliser la formule Pay. Apprenons comment trouver la valeur de Pay dans une feuille de spreadsheet. Pour cela, tout d'abord, tapez le rubric Pay. Ensuite, sélectionnez la prochaine cellule. Puis, insérez le signe égal et tapez paille. Puis, insérez la parenthèse C. Puis, fermez la parenthèse est appuyé sur la touche Entrée. Voilà, la valeur de paille est obtenue, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons trouver la valeur de paille dans une feuille de spreadsheet. Voyons maintenant la formule de la puissance. En utilisant la formule de puissance, vous pouvez obtenir la valeur de puissance de n'importe quel nombre donné. Ainsi, si l'on vous donne la valeur 2 avec une puissance de 2, cela signifie que vous devez multiplier 2 par 2 pour obtenir la valeur de la puissance. Regardons la vidéo et apprenons comment utiliser la formule de puissance. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule Prisons dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, tapez Prisons comme le rubrique dans la cellule. Puis, sélectionnez la prochaine cellule et insérez le signe égal. Ensuite, tapez Prisons. Ensuite, Insérez la parenthèse C. Puis, tapez la valeur base. Ensuite, insérez un demi-colonne. Puis, tapez la valeur exposant. Puis, Fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, nous avons obtenu le résultat. Ici, il est démontré comment nous avons obtenu le résultat 8. Comme nous avons tapé la valeur 2 comme la valeur base et nous avons tapé nombre 3 comme la valeur exposant, le nombre 2 était multiplié trois fois qu'il nous a donné le résultat 8. Ensuite, insérez le signe égal dans une autre cellule et tapez 2. Puis, insérez le signe de multiplication et tapez 2. Ensuite, insérez à nouveau le signe de multiplication et tapez 2. Voilà, le résultat est même que nous avons obtenu en utilisant la formule de puissance. Puis, sélectionnez une autre cellule et insérez le signe égal. Ensuite, tapez puissance et insérez la parenthèse C. Puis, tapez 5 comme la valeur base est en demi-colonne, puis tapez à nouveau 5 comme la valeur exposant. Selon cette formule, le nombre 5 sera multiplié 5 fois. Ensuite, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, le résultat est obtenu. Ici. Nous démontrons comment nous avons obtenu cet résultat. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule Fitsons dans une feuille de spreadsheet. Voyons maintenant la formule arrondie. Cette formule permet d'arrondir la valeur après la décimale de sorte que si cette valeur est supérieure à 5, 1 est ajouté au chiffre précédent. Regardez la vidéo et apprenez l'utilisation de la formule arrondie. Apprenons comment arrondir un nombre contenant des décimales dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, insérez le signe égal dans la cellule de rubrique arrondie. Ensuite, Tapez arrondi et insérez la parenthèse C. Puis, sélectionnez la valeur numérique que vous voulez arrondir. Ensuite, insérez un demi-colonne. Ensuite, insérez la valeur de la plage selon laquelle vous souhaitez arrondir le nombre. Si elle est supérieure à 5, le nombre sera arrondi en prenant la valeur suivante. Si il est inférieur à 5, le nombre sera arrondi à la valeur précédente, comme on en vidéo. Maintenant, nous avons pris la valeur 2. Ensuite, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, le nombre est arrondi comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez la prochaine cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez « arrondi et insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez la valeur numérique que vous voulez arrondir. Ensuite, insérez une demi-colonne et tapez la valeur de la plage. Puis, Fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le nombre sélectionné est arrondi maintenant, comme vous pouvez voir en vidéo. Si vous changez la valeur de la plage, le nombre arrondi sera différent, comme entrée en vidéo. Continuez à changer la valeur de la plage pour avoir les différents résultats. Ensuite, utilisez la même formule pour arrondir le prochain nombre. Continuez à utiliser la même formule pour arrondir tous les nombres, comme on en vidéo. N'oubliez pas que la valeur de la plage décidera d'où vous voulez arrondir le nombre. Donc, c'est comme ça, que nous pouvons arrondir un nombre dans une feuille de spreadsheet. Découvrez ensuite l'utilisation de la formule racine. Avec racine, vous pouvez trouver la racine carrée de nombre donné. Avec l'aide de la vidéo, voyez comment la formule racine est utilisée. Regardez cette vidéo pour voir comment trouver la racine carrée d'un nombre donné dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, tapez le rubrique «racine carrée » dans une cellule. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante. Puis, insérez le signe égal. Ensuite, tapez Racine. Puis, insérez la parenthèse C et tapez une valeur numérique dont vous voulez trouver la racine carrée. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà la racine carrée de nombre. 25 est obtenu, comme vous pouvez voir en vidéo Ensuite, tapez. J'ai une autre valeur dans une cellule pour trouver sa racine carrée. Ensuite, insérez une cellule égale dans une cellule et tapez racine. Puis, insérez la parenthèse C et tapez le nombre 121. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà. Le racine carrée d'une valeur donnée est obtenue, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, nous tapons une autre valeur. Nous allons trouver la racine carrée de valeur 81. Pour cela, sélectionnez la cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez « Racine » et insérez le parenthèse C. Si. Ensuite, tapez 81. Puis, fermez le parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le racine carré du nombre 81 est obtenu, comme montré en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons trouver le racine carré de nombre donné dans une feuille de spreadsheet. Voyons maintenant les formules moyenne et moyenne A. Avec la formule moyenne, vous pouvez calculer la moyenne d'un groupe de nombres. Savez-vous comment on calcule la moyenne Lorsque vous devez obtenir la moyenne, dans l'ensemble de nombres, vous devez d'abord additionner tous les nombres et compter combien de nombres sont présents. Ensuite, pour obtenir la moyenne, vous divisez le total par le nombre de chiffres. Découvrons maintenant la formule moyenne A. Vous pouvez utiliser la formule moyenne A pour trouver la moyenne de n'importe quel texte, et de n'importe quel nombre. Découvrons dans la vidéo l'utilisation des formules moyenne et moyenne A. Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser les formules moyenne et moyenne A dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, tapez les rubriques moyenne et moyenne A, comme montré en, en vidéo. Ensuite, sélectionnez une cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez moyenne et insérez le parenthèse C. Puis, sélectionnez une plage des valeurs numériques pour trouver son moyenne. Ensuite, fermez le parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, la moyenne de la plage des valeurs numériques sélectionnées est obtenue, comme vous pouvez voir en vidéo. Notez que la formule moyenne Calcule seulement les valeurs numériques pour trouver sa moyenne. Cela n'inclut pas les valeurs alphabétiques. Ensuite, sélectionnez une autre cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez « Moyenne A ». Puis, insérez une parenthèse C et sélectionnez une plage des valeurs numériques et les valeurs alphabétiques. Cette formule est utilisée pour trouver la moyenne des valeurs numériques ainsi que des valeurs alphabétiques. Ensuite, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà. La moyenne des valeurs numériques ainsi que les valeurs alphabétiques sélectionnées est obtenue, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez une autre cellule et insérez le signe égal. Ensuite, tapez une valeur en ajoutant des nombres donnés et insérez la barre oblique. Puis, tapez le compte des nombres donnés et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, nous avons obtenu le même résultat en utilisant cette formule comme nous avons utilisé la formule de moyenne avant. Puis, sélectionnez une autre cellule et insérez le signe égal. Ensuite, tapez le total des nombres donnés et insérez le barre oblique. Puis, tapez le compte des valeurs numériques ainsi que le valeur alphabétique et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, ça donne le même résultat que nous avons obtenu en utilisant la formule moyenne A. Donc, c'est comme ça, nous pouvons trouver la moyenne de valeurs numériques ainsi que des valeurs alphabétiques en utilisant les formules moyenne et moyenne A dans une feuille de spreadsheet. Découvrez maintenant la formule NB-VAL. Pouvez-vous dire pourquoi la formule NB est utilisée? La formule NB vous permet de compter le nombre de cellules qui ont une certaine valeur dans le tableau que vous avez sélectionné. Cela vous donne le nombre de cellules qui ont une certaine valeur. Pouvez-vous dire pourquoi la formule nb.vid est utilisée? Avec nb.vid, vous pouvez obtenir le nombre de cellules vides dans les données ou le tableau sélectionné. Savez-vous pourquoi la formule nb.val est utilisée? Avec nb.val, vous pouvez obtenir le nombre de cellules qui ont une valeur dans les données. Ou le tableau que vous avez sélectionné. NBVAL compte à la fois les nombres et le texte. Regardons maintenant cette vidéo et apprenons ce qui se passe lorsque nous utilisons ces trois formules. Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser les formules. NBVAL, NB et NB.VIDE dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, tapez le rubrique NBVAL dans une cellule. Ensuite, tapez le rubrique NB dans une autre cellule. Puis, tapez le rubrique nb.vid dans une autre cellule. Puis, sélectionnez la cellule de rubrique nb et insérez le signe égal. Puis, tapez nb et insérez la parenthèse Ensuite, sélectionnez les différentes cellules d'une colonne comme montré en vidéo et fermez la parenthèse. Puis, appuyez sur la touche Entrée. Voilà, cela a compté le nombre de cellules avec les valeurs numériques. Il n'a pas compté le nombre de cellules contenant la valeur alphabétique. Ensuite, Cliquez à l'intérieur de la prochaine cellule de rubrique nb.vide et insérez le signe égal. Puis, tapez nb.vide. Ensuite, insérez la parenthèse C et sélectionnez les cellules. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà. Il a compté le nombre de cellules vides. Il n'a pas compté le nombre de cellules avec des valeurs numériques, comme vous pouvez voir en vidéo. En utilisant la formule NB, les valeurs alphabétiques n'est pas inclus. Alors, pour compter les cellules avec les valeurs numériques ainsi que les valeurs alphabétiques, on utilise la formule NBVAL. Pour cela, insérez le signe égal et tapez NBVAL. Puis, insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez les cellules avec des valeurs numériques ainsi que des valeurs alphabétiques. Et fermez la parenthèse. Puis, appuyez sur la touche Entrée. Voilà, ça donne le total des cellules contenant les valeurs numériques et les valeurs alphabétiques, comme nous pouvons voir en vidéo. Le total des cellules était 7. Alors, le résultat que nous avons obtenu est aussi 7. Donc, c'est comme ça. Nous pouvons utiliser les formules NB nb.vid et nbval dans une feuille de spreadsheet. Si vous avez encore du temps, vous pouvez réviser les formules que vous avez apprises précédemment. Fisk, ce cours se termine ici. Enregistrez votre fichier et éteignez correctement votre ordinateur. Voyons. Ce que vous avez appris aujourd'hui. Dans le cours d'aujourd'hui, vous avez appris d'autres formules comme impair et impair, père et père, fact, mode »,« paille »,« puissance, arrondi, racine, nbval, moyenne et moyenne a. Alors, bonne journée. Et à bientôt.